Bonjour, je m'appelle Olivier Bardet, je suis le responsable pour la Bourgogne du conservatoire botanique national du bassin parisien. Alors euh, le conservatoire botanique travaille sur la partie strictement Bourgogne de BFC mais nous avons des collègues, un autre CBN, qui travaille sur la partie franc-comtoise. Alors les conservatoires botaniques au sens large sont des organismes tournés vers la connaissance. Euh, connaissance de la flore mais au sens très large, hein, c'est à dire que ça couvre depuis les bryophytes, les champignons, les lichens, jusqu'à la flore vasculaire, c'est-à-dire, bon, voilà, la, la flore que tout le monde connaît. Euh, donc, notre euh, agrément qui nous confère un petit peu l'étude de, de ces domaines de la flore sur les deux régions, Bourgogne, et, enfin, sur la région Bourgogne-Franche-Comté au sens large. Euh, nous a conduit à être désigné chef de file dans le cadre du dispositif CIGOGNE pour assurer la compilation, et la, la valorisation et la validation scientifique des données euh, sur la flore et les habitats. Alors ça consiste en quoi euh, En fait, il faut savoir que des données sur la flore, il peut y avoir beaucoup de provenances différentes. Il y a bien sûr des données euh, que l'on produit, que les, les CBN produisent euh, dans le cadre de leur activité, mais beaucoup plus largement, euh, il y a des structures partenaires qui aussi étudie la flore ou qui produisent des données sur la flore donc d'autres membres de Sigogne par exemple mais il y a aussi des, euh, des bureaux d'études qui sont depuis peu obligés à transmettre leurs données euh, qui, enfin les données qui sont produites dans le cadre d'études d'impact par exemple euh, il y a bien sûr les données des bénévoles donc des, des observateurs des amateurs, des, euh, des botanistes qui souhaitent nous, nous transférer leur, leurs observations qui peuvent d'ailleurs avoir des, des désirs particuliers sur euh, sur les modalités de leur de transmission de ces observations ou de valorisation. Et puis euh, il y a des il y a des, des données qui peuvent même nous revenir depuis l'échelon national dans le cadre du SNP, hein, donc le système d'information sur la nature et les paysages, dont Tigogne est le représentant euh, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc toutes ces sources font qu'on ne connaît pas tout le monde, on ne connaît pas tous les producteurs de données. Donc les, les choses ne se jugent pas uniquement sur la voilà sur le, l'observateur, et donc on doit évaluer si les données sont, euh, sont valides, donc est-ce qu'elles sont euh, logiques dans la répartition euh, telle qu'elle est connue, est-ce que les espèces sont effectivement présentes en Bourgogne ou pas, pour les, les plus rares, ben voilà, enfin, il y a toute un, un, une, sorte, une sorte de grille de critères qu'on essaye d'évaluer, et une fois que ce travail a été fait, on injecte les blocs de données dans les bases des CBN puis dans Sigogne, de façon à ce qu'elle soit accessible pour le plus grand public. Ce qui fait que ça donne une légitimité, on peut avoir confiance entre guillemets, dans les données floristiques qui sont, qui sont diffusées par le géovisualiseur Cigogne BFC.